1850, France Info. Bonsoir à vous, Hugo Bernalicis. Bonsoir. Alors, vous nous confirmez ce soir que, pour la première fois, des représentants du Parti Socialiste de la France Insoumise euh, doivent se rencontrer. Alors, est question de mercredi pour évoquer une alliance aux au, au législatives de juin, c'est vrai bah oui, on a décidé de rencontrer absolument euh, tout le monde et sur des bases politiques extrêmement euh, claires. Euh, ce sont les dix propositions euh, qui sont, euh, nous semble-t-il, les plus importantes euh, du programme L'Avenir en Commun qui a recueilli avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, euh, 22% euh, mmh. euh, des suffrages, 7,7 millions euh, de voix. Donc euh, nous verrons bien euh, nous verrons bien ce que donne, ce que donne cette, cette rencontre. En tout cas, ça se fait sur les bases euh, politiques euh, qui sont les nôtres. Les vôtres, euh, hein. Ouais. On verra la suite de, de ces négociations. Oui, Mais... les nôtres. Dites-moi, tout est pardonné quand la candidate Anne Hidalgo ne cessait d'accuser votre leader Jean-Luc Mélenchon d'être un proche de Poutine et autres dictateurs. Vous avez passé l'éponge Mais ça vous a fait mal quand même ça. ça. C'est pas qu'on n'a pas... C'était pas terrible bien pour sûr, vous. Bien sûr, mais c'est pas qu'on a... Oui, mais c'est la même chose pour Europe Écologie Les Verts, et Yannick Jadot. Si on commence oui. comme ça, on parle avec personne et on reste entre nous et on n'atteint pas l'objectif. Est... Quel est cet objectif Quand on considère le bloc populaire, c'est-à-dire l'ensemble des électeurs qui se ressentent comme étant plutôt à gauche de l'échiquier politique, vous avez quasiment 12 millions de voix et donc on est en capacité de contester Emmanuel Macron et de faire en sorte que Mélenchon soit premier ministre. Et si c'est ça la base sur laquelle on travaille, c'est celle que l'on propose en tout cas à tout le monde. Alors il n'y a pas de raison de faire de de faire des exclusives après on verra vous savez une des premières propositions que nous mettons sur la table euh, c'est de mettre très clairement que nous sommes opposés aux réformes qui ont lieu du code du travail notamment la loi El Khomri donc on verra quelle sera la proposition euh, et la position euh, du, du parti socialiste euh, là dessus euh, voilà moi je, je, je, je, je n'augure rien de, de, mm. de ce que seront euh, cette rencontre on est des gens euh, civilisés on rencontre euh, mm. on rencontre tout le monde et nous verrons bien euh, à l'issue ce qu'il qu en retourne PS et, et Insoumis euh, franchement quelle cohérence vous parlez du d'une base programmatique, celle de Jean-Luc Mélenchon, enfin celle des insoumis, euh, sur les retraites par exemple, mmh. sur les institutions, il y a quand même beaucoup de différences mmh. Ça va être oui, non, mais c'est pour ça. Si le Parti Socialiste dit « Effectivement, nous reconnaissons que la force est dans le programme l'avenir en commun, et que la proposition majoritaire dans le pays, c'est celle d'une 6 6ème république, que l'autre proposition majoritaire dans le pays, c'est le SMIC à 1 400 euros, c'est la retraite à 60 ans », si vous voulez, s'ils disent ça, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils ont eu tort euh, pendant à la fois cette, cette, cette, euh, cette campagne présidentielle et, et les campagnes précédentes. Et le quinquennat euh, d'avant aussi. Et, mais oui, mais tout à fait. Donc ce qu'on demande, effectivement, mais vous l'avez vous ouais. euh, très bien euh, euh, discerné, ce qu'on demande au Parti Socialiste, euh, c'est de rompre avec le quinquennat euh, de François Hollande, mmh. d'avoir une ligne politique claire et de s'aligner sur la nôtre, sur les points qui sont essentiels, pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce qu'effectivement, sinon, nous ne pourrons pas travailler ensemble. Hugo, alors ça c'est clair. Hugo Bernalicis, euh, réalisé aux législatives, ce que vous avez, pardon, mais raté à la présidentielle, vous savez, vous mettre ensemble, et qui aurait pu être qui aurait peut-être permis à votre candidat, vous avez parlé de 22%, de, de fidélisation, Figuré au second tour, ça doit être un peu rageant tout ça, non oui, oui, c'est rageant. Euh, on est un certain nombre à être très, très en colère, déçu du résultat, mais jamais résigné et toujours combatif Et donc, effectivement, on met toute notre énergie dans le, ce qu'on appelle le troisième tour que sont les élections législatives pour faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon soit, soit Premier ministre de ce, de ce pays et que ce soit un gouvernement d'union populaire qui réalise la politique avec les grandes mesures que je vous ai indiquées juste mmh. avant. Mmh. La retraite à 60 ans, le SMIC à 1400 euros, euh, la suppression des ordonnances travail de la loi El Khomri, euh, la, le passage à une sixième république, parce qu'il ne faut pas oublier on, on a tendance maintenant, avec l'alignement des calendriers présidentiels et législatifs on a tendance à oublier que ce, la couleur du gouvernement est celle de la majorité de l'Assemblée Nationale et non pas la couleur du président de la République juste, juste nouvellement élu donc voilà, ouais. on, a, on a une opportunité et pour tous ceux, tous les abstentionnistes qui se sont dit ah bah ça valait pas le coup, c'était pas sûr qu'on puisse gagner, euh, finalement ça sert à rien euh, bah, tous ceux qui ont vu que finalement ça s'est joué à 420 000 voix près et tous ceux qui ont fait le choix de euh, voter pour des candidats qui ont fait des scores plus faibles, peuvent se rassembler, c'est la démarche que nous proposons encore une fois, pour inverser la tendance et ne pas avoir à, mmh. à subir à la fois une politique euh, régressive euh, pendant pendant les cinq prochaines années. Alors vous avez peut-être lu ce que Lionel Jospin a, a déclaré, c'est aux Parisien aujourd'hui en France euh, Jean-Luc Mélenchon a connu un nouvel échec glorieux, je le cite hein. euh, il a l'occasion d'en tirer les leçons puisqu'il espère avec un certain optimisme dit Monsieur Jospin, provoquer une cohabitation grâce aux législatives cela dit, dans la durée, il n'est pas sûr que certaines thématiques et le style de la France insoumise, soit majoritaire à gauche. Euh, que pensez-vous de ces paroles de, de cet ancien Premier ministre présenté souvent comme un homme de sagesse hein alors je ne sais pas, disons que dans la durée pour l'instant ce sont nos idées qui ont d'abord émergé en 2012 se sont solidifiées en 2017 et, et nous avons confirmé les choses en 2022 c'est sur une séquence de 15 années où euh, bah, on, a, on a bien remarqué que nous avons gagné une hégémonie culturelle à gauche et dans le pays parce que regardez, quand nous parlons de planification écologique en 2012, tout le monde rit au nez de Jean-Luc Mélenchon en disant regardez, c'est l'URSS c'est le gosse plan, je ne sais pas trop quoi et puis maintenant vous avez même Emmanuel Macron qui oui. dit vouloir nommer euh, un ministre de la planification écologique ministre, hein. donc comme quoi oui oui, euh, oui. oui, oui, oui. j'ai vu ça ouais, il s'est plus planifié celui-là ouais. mais enfin bon mmh. euh, exactement donc vous voyez bien que pour l'instant sur la durée le style euh, de la France insoumise c'est-à-dire ne rien lâcher sur le fond c'est ça le style de la France Insoumise, euh, finalement finit par payer et rentre en résonance avec euh, les classes populaires du pays. Parce mmh. que c'est là où nous avons réalisé euh, nos, nos meilleurs scores, il ne faut pas l'oublier, et y compris dans la jeunesse. C'est donc ça l'avenir et c'est donc ça le temps long. Franchement avec des partenaires euh, avec qui vous allez discuter, qui sont nettement en deçà des 5% euh, en termes de résultats à la présidentielle et vous euh, à 22%, euh, en fait vous êtes en, en, en mesure d'imposer vos vues, personne ne peut discuter avec vous ah bah euh, personne ne peut discuter avec nous, mais mais c'est oui, quand même un peu c'est fort, c'est vrai. ce qu'on discute non mais, absolument non, non, avec tout. Mais ce le que monde. je veux dire, c'est que vous, Alors, vous euh, avez on... leadership, c'est ça que mais, je veux dire. Ben oui, bien sûr qu'on a le leadership. Euh, c'est bien pourquoi nous posons effectivement les bases programmatiques, pas les bases, pas des bases de de je sais pas quel découpage de circonscription, de belles personnes, je sais pas trop quoi. Ce qui compte pour nous, c'est le fond politique, c'est le programme, c'est les idées pour lesquelles on se Vous bat, nous rejoignez si vous, vous acceptez nos bases, en fait, c'est ça l'idée. Mais si mmh. vous acceptez que nos bases ont fait 22% à l'élection présidentielle mmh. et que ce sont les bases sur lesquelles on peut conquérir une majorité dans le pays, c'est ça la question euh, de fond. C'est une question de fond, de qu'est-ce qu'on veut faire pour l'avenir du pays Donc après on peut se dire, ah bah les 22% qu'on vient de faire, ça vaut pas un clou, les 7,7 millions de voix, on s'en fiche, mais j'ai pas l'impression que ce soit la, la situation politique. Je pense que euh, tout le monde aurait y à y perdre euh, à ce qu'on se mette pas d'accord sur nos bases euh, programmatiques et sur le programme L'Avenir en Commun, euh, mais à la fin, ce qui est sûr, c'est que si les les autres ne se mettent pas d'accord avec nous. Eux, ils ont tout perdu. Ça, c'est clair. Allez, message lancé en tous les cas ce soir. Merci à vous, Hugo Bernalicis. débuter la France insoumise du Nord. Merci à vous d'avoir été l'invité du 1850 France Info.